Je vais te dévoiler le making of les backstage de la vidéo à laquelle j'ai participé pour Lucas Studio qui s'intitule Devine comment ils ont rencontré ces stars. Well instant des Sadodos, c'est Lucas Brasier, j'espère que tu vas bien. Si t'es le genre de personne qui reste jusqu'à la fin du film pour regarder les scènes post-génériques, cette vidéo est faite pour toi. Donc tout d'abord j'ai vu une story de Lucas qui disait Oui, si vous avez rencontré une star de manière improbable, n'hésitez pas à venir le raconter en vidéo. Donc là j'ai réfléchi, je me suis creusé la tête et je me suis dit il y en a plusieurs. J'ai donc rempli le formulaire en racontant ma rencontre avec Oli. Quelques jours plus tard, je reçois une réponse qui me dit Ouais, ton profil nous a intéressé, ton anecdote aussi. Est-ce que ça te dirait de venir la raconter Moi, je, mais je dis carrément chaud. C'est à ce moment-là que j'ai Dylan de la prod de Maison Grise qui m'appelle et qui me dit Ouais, Lucas, si t'es dispo, vendredi on fait le tournage. Donc moi je réfléchis en une demi-seconde et je me dis, let's go. Je vous ai parlé des détails du trajet parce qu'il n'y a rien d'intéressant. On va attaquer directement dans le vif du sujet quand je suis arrivé à Maison Grise. Je tiens à dire qu'on a été super bien accueillis, que ce soit par Dylan, Lucas, Alaya. Ils nous ont bien intégrés, on s'est mis à une table, tu vois, et on a commencé à discuter tranquillement de tout, de rien de la vidéo et comment ça allait se passer. Après, Dylan est venu voir chaque participant et il nous a dit qu'on allait donc devoir trouver quatre mots qu'on allait devoir donner comme ça aux deux binômes pour qu'ils essayent de trouver. À ce moment-là que tu et que tu dis bordel, qu'est-ce que je vais dire? On était 10 participants, on a chacun nos quatre mots, les caméras sont prêtes, les youtubeurs sont prêts, on peut commencer. Donc je tiens à dire que avant de passer, on a chacun eu un ordre qui a été prédéfini. Donc normalement j'étais le huitième à passer sur 10. Et c'est pas pour autant qu'ils ont gardé le même ordre au montage. C'est à dire que je crois que dans la vidéo, je suis 3 4 e Ah oui, et j'oubliais de dire, quand on tournait, en fait, on était sous le chapiteau. Donc il y avait les quatre youtubeurs, l'équipe technique, les caméras, les micros, mais il n'y avait pas forcément les autres abonnés qui étaient invités. Donc ce qui veut dire que j'ai pas entendu leurs histoires. Donc je vous parlerai simplement de mon histoire. C'est parti on passe à la personne suivante, on l'accueille la de suite avec un applaudissement. Bon, c'est ce qui se passe. Bonjour à tous. Salut. Comment tu vas Comment tu t'appelles J'ai vu, il y a un pull YouTube. Parce que je fais des vidéos sur YouTube. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner. Je tiens à dire d'abord que cette première scène où je dis, d'ailleurs j'ai un pull de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Elle n'était pas du tout prévue. La seule chose que j'avais prévue, c'est quand je dis, il y a quatre indices et si vous allez jusqu'au quatrième, je suis sûr que vous allez trouver. Ça, c'est la seule phrase que j'avais préparée, que j'avais imaginée pour me dire que comme ça, on pourra aller beaucoup plus loin dans la vidéo et je vais pouvoir rester plus longtemps face caméra. Et je remercie vraiment Lucas parce qu'il a laissé le moment où j'ai fait ma promo qui était pas du tout prévu c'est-à-dire Gizi m'a dit j'ai un pull YouTube donc j'ai fait bah ouais je fais des vidéos d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner et c'est Lucas qui m'a tendu une perche en disant juste après, bah vas-y, donne le nom de ta chaîne YouTube. Oh là là Bon, vas-y, le nom de ta chaîne, c'est quoi C'est Lucas Brasier, et aux 10 000 abonnés, j'organise un voyage dans le Larzac. Je oh <rire> suis mort. <rire> il a tout prévu, son brief, je suis mort. Et du coup, la star que j'ai rencontrée, c'est Oli. Oli de Big Flow Oli. De Big Flow Oli. Et ce que je peux vous dire, c'est que si jamais vous allez jusqu'au indice vous allez marquer des points. J'ai dit aussi juste après, d'ailleurs, oubliez pas de liker la vidéo. Et il a coupé le moment où je lui fais la promo pour lui dire de liker sa vidéo. Donc le fait qu'il ait laissé le moment où je fais ma promo, mais qu'il ait coupé le moment où je fais sa promo à lui, c'est super cool de sa part. Et je leur remercierai jamais assez. Il fait un watch time de, <rire> indice, si bon. bon. Comme ça, ça maintient l'attention, tu vois. Est bon. Tout est prévu. En parlant de retient l'attention, comme je vous ai dit, ça a été le moment le plus visionné, donc Paris réussit. Alors, déjà, c'est quoi le premier indice Alors, le premier indice que je vais vous donner, c'est 230 mètres. Ils se sont rencontrés dans un monument qui fait la taille 230 mètres de hauteur. Ah. Ce qui n'est pas le Tour Eiffelder. On prend le premier indice. Ok, bon, on va prendre un indice en plus. Ouais, que ouais. Le premier indice, vous avez vu au montage, ça dure à peu près 5 à 10 secondes. Faut savoir qu'à peu près un round d'indice, ça a duré à chaque fois entre 30, 40, voire 50 secondes. Ce qui veut dire que, bien sûr, c'est ultra condensé au montage, ce qui veut dire que quand je dis donne 4 indices, en réalité, c'est coulé 2, 3, 4 minutes. Alors que là, dans le montage vidéo, on va voir, ça va prendre à peine 30-45 secondes. Alors, le deuxième indice, c'est cardio. T'as une course ou un relais ou un truc euh, étudiant qui soit à Toulouse. Ah oh, putain Vous, vous le prenez le troisième ou Ouais, en vrai, franchement, avec grand plaisir. Ouais, vas-y, on le prend, on le prend. Le, le prend. troisième indice, c'est sprint. Sprint de 230 mètres, c'est bizarre. Euh, moi, j'ai envie de voir le fameux quatrième indice. On voit que sur le troisième indice, Lucas Studio, il est là, il fait « Je veux savoir le quatrième. » Il me l'a tisé dès le début, je veux qu'on aille jusqu'au quatrième. Et c'est là qu'on va voir une réaction qui est super intéressante. Mais attends, est-ce qu'on demande le quatrième oh, si oui, indice Oui, oui, Alors, le 90 qui va peut-être du coup vous, vous aider, c'est le mot trottinette. Bah non, <rire> ok. Il dit que le mot trottinette lui évoque rien, alors que si t'as vu la vidéo, tu sais très bien comment il réagit juste après. Lui, il a fait une course et tout, et euh, Oli, il était en trotte électrique, et c'est comme ça qu'il l'a croisé. Bah vas-y, hein. vas-y de où Ah, c'est bon C'est bon, j'ai tout Dis-le, tu me ah, le dis, bah, dis même là, là. pas, tu ah, le dis Ah ouais D'ailleurs quand Alaya a dit Vas-y Lucas, dis-le, je te fais confiance, ça m'a tellement fait penser au lycée quand on faisait des travaux de groupe, qu'il y en avait un qui avait rien foutu et qui était là du genre. Ouais, vas-y, je te fais confiance. Vas-y, tu peux rendre le devoir, ça va le faire. Mais au final, elle a eu raison de lui faire confiance. Toi, tu l'as, vous voulez commencer ou pas C'était à Toulouse et je pense qu'il y a une, euh, une course, alors euh, voilà, un événement sportif où t'as participé. Un peu étudiant. 230 mètres. Bon, par contre, en sprint, euh, voilà. Le cardio, tout ça. Qui tu croises pendant que tu cours et tout, tranquillement, au lit, en trotte électrique, euh, voilà, qui se promènent euh, dans les rues. Euh, tu l'arrêtes, petite photo et puis voilà. Bon, déjà, quand j'ai entendu la version de Camille LV et Gizzy, je me suis dit, ils sont un peu loin du truc. J'espère que Lucas. Et à la vont être plus proche, Sachant que Alaya ne sait pas du tout ce que va dire Lucas. Allez, Nous on, pas, on a euh, la meilleure voilà. version. Bah on vous écoute. Alaya est pas au courant de ce que je veux dire. Elle est pas au courant mais c'est très simple en fait. C'est qu'il se baladait quelque part euh, je ne sais où en France, tu vois. ok ouais. Et donc là, as croisé qui tout simplement, en trottinette, qui passait au lit. Et en fait il s'est dit, putain, voilà, il s'est dit, attends, j'ai une photo avec lui. Et du coup il voulait le rattraper. Sauf que comme il est passé au lit et qu'il a appelé, et ben en fait il s'est pas retourné au lit. Du coup il a, il a couru pour le rattraper. Il a tapé un sprint sur 230 mètres. Et du coup en fait il a réussi à le rattraper. Et suite à ça il a pris une photo avec lui, j'imagine. Je, je suis fan de toi, mais je suis fan de toi. Lucas Studio quand j'ai entendu la version de Lucas Studio, je me suis dit yes. J'ai donné le quatrième indice, il a réussi à trouver et ma promesse est tenue et c'est là que je l'ai annoncé. J'ai qu'une chose à vous dire, c'est que premièrement, je vous avais dit qu'en 90 vous alliez trouver et bravo Lucas, t'as trouvé. C'est vrai oh, ouais. Let's go à ce qui se passe. On a gagné qu'un point non, après, non. on a demandé les quatre. Je vais vous le recontextualiser, mais c'est 99 ça, tu vois. Non, oh là là, je sors d'un magasin, tu vois, dans Toulouse, donc c'était dans Toulouse par contre. Et tu vois, au moment où je tourne à droite, je vois une trottinette qui passe à gauche. Et là, je crois capter que c'est Oli, mais je suis pas sûr. Je sais pas si c'est lui. Il y a qu'un seul moyen de savoir et du coup j'entame un sprint de là où je suis parti jusque là où on s'est retrouvé donc c'est à dire il y a 230 mètres Alors concernant le moment où je raconte l'anecdote, ils ont cut deux moments ils ont mon cut un où j'explique que quand j'ai couru après Oli à un moment j'ai dû passer des CRS, je me suis profilé au milieu, je les ai un petit peu bousculés, ils sont retournés, mais ils m'ont laissé passer. Et là, il va pour rentrer dans un restaurant. Et juste avant qu'il rentre, je lui fais Oli Et là, il se retourne et je fais, on peut prendre une photo Et il me fait, euh, ouais, bien sûr, pas de souci donc on prend la photo. On l'entend un petit peu à mon intonation que j'allais dire quelque chose après. En fait, juste après, je lui dis, merci pour la photo, et j'allais pour partir, et il me dit, et toi, ça va Et comme j'étais pas prêt à cette réponse, j'étais là, je fais, euh... Donc à sa question, je réponds, euh... Oui, oui, ça va, je viens de voir en février au Zénith de Toulouse. Ce à quoi il me répond tout simplement... Ok, ça marche, cool. Bah on se revoit là-bas. Je l'ai regardé, j'ai fait euh, oui, euh, bonne journée. Il est reparti de son côté, je suis reparti du mien, mais en tout cas, il a pris le temps d'échanger. Et ça, c'est ce que je dis dans la vidéo, mais qui a été coupé. Je remercie également Oli d'avoir pris le temps ce jour-là d'échanger avec moi et de discuter. Ah Incroyable, masterclass. Voilà. Et big up à Oli, uh, Oli, incroyable, bien sûr. Un seul point, mais on remonte un peu. Si vous voulez. Merci à toi, mec. Merci Lucas Merci. Si t'as des questions sur le tournage, je t'invite à les mettre dans l'espace commentaire À liker cette vidéo si t'as aimé les anecdotes et n'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait aux 10 000 abonnés comme j'ai dit dans la vidéo. On part en voyage dans le Larzac. Croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasier. L'anecdote du jour, vous l'avez peut-être vu sur la miniature, mais il faut que je vous raconte comment ça s'est passé, c'était fou, c'était fou. C'était la pause du midi, je suis allé dans un, dans un e-concept store, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un espèce d'Apple Store, et là je sors du magasin, et j'avais vu ses stories, vu que je suis ce qu'ils font, etc. Il est posté une story il n'y a pas longtemps, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu, s'ils le suivent où il faisait ouais le gang des trottinettes et tout, et il était en trottinette électrique avec 3 ou 4 autres personnes qui avaient des trottinettes électriques. Et là, je me suis dit à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais aimé le croiser dans la rue et tout, mais bon, c'était le soir et tout, c'était je sais pas où, sûrement un peu loin. Et là, je remonte la rue dans un sens, et là, je vois une trottinette qui passe à ma gauche comme ça, mais ça passe, en fait, ça, vous voyez, ça s'est fait un peu en coup d'éclair, c'est-à-dire, je marche comme ça, et je vois une trottinette qui passe à ma gauche, et je vois un visage vite fait. Et là, je me dis... Et j'ai pu bouger pendant 5 secondes, je fais mais c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Et là je me retourne, l'allure ça avait l'air et tout, la trottinette est trace, enfin la trottinette ça va 15-20 km/h, ça va vite. Et là j'ai tapé le sprint. <rire> Même en 3x500 j'ai pas couru aussi vite. Avec pull, manteau, sac, la totale, j'ai couru et je me suis pas arrêté. Genre c'était une long, grande ligne droite où il n'y avait pas de voiture, heureusement, et tu cours, tu cours, tu cours, j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru. Pendant peut-être, euh, je sais pas... Euh, en fait je le voyais mais il allait beaucoup plus vite, c'est normal. Et je n'étais pas sûr que c'était lui, mais je me suis dit, bon, essaye, tu verras bien et tout, euh, t'aimes beaucoup ce qu'ils font, euh, tu les adores, etc. Vas-y. J'y suis allé. Et là, je rajoute de trace, ils vont vite, ils vont vite, ils vont vite, ils vont vite. Enfin, il va vite, vu qu'il était euh, tout seul. Et il euh, y a des CRS un peu plus loin pour les euh, gilets jaunes. Donc, euh, il s'arrête. Euh, J'ai le temps de te rattraper en courant. Et là, je me rapproche assez pour voir que c'est lui. Il passe au niveau des CRS. Moi, j'arrive pas à passer. Hop, je me chauffe entre les CRS juste après. Enfin, je ça un peu vite et euh, précipitamment. Et là, il va pour entrer dans un endroit. Enfin, une espèce d'hôtel ou restaurant, enfin voilà, je dirais pas que c'était etc. et tout, mais il va pour rentrer dedans avec sa trottinette. Je fais ouais, Oli et il se retourne. Enfin, je pas fait comme ça, j'ai fait Oli, est-ce qu'on peut prendre une photo, s'il te plaît Enfin, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai interpellé. Et je lui dis ouais, s'il te plaît, on peut prendre une photo. Et là, il s'est retourné, il m'a fait ouais, il n'y a pas de souci. Donc, on a pris une photo et on a discuté euh, 10-20 secondes. Enfin, vraiment, il m'a dit ouais, ça va bien et tout. Je fais euh... et là, je enfin, j'étais pas prise à cette question. Je fais bah bon, ouais, ça va. Je au Zénith dans un mois, etc. Et tout. il m'a fait « Ah bah cool, bah, à plus, à la prochaine. » Et après, voilà, il est parti. Et voilà, ça a refait ma journée. Du coup, bah, la photo, peut-être qu'il y en a qui l'ont vue. Je l'ai mise sur Instagram. <rire> et ce qui m'a tué, c'est qu'il a liké la photo. genre J'étais là, j'ai pris ma douche, sorti de la douche. Je vois les likes, Oli Real a liké votre photo. J'ai fait « Il l'a vu Il l'a vu Il a vu le riposte de la photo. » Et euh, la citation que j'ai mis en dessous, c'est un mélange de deux chansons. Merci, c'est tout ce que je veux vous dire. Le type que tu vois sur scène, c'est le même en vrai. Et euh, merci, c'est tout ce que je veux vous dire. C'est dans, ces extrait de Répondez-moi. Et euh, le type que tu vois sur le scène, c'est le même en vrai. Bah, c'est son solo euh, Olivio. Donc euh, voilà, c'était une petite citation. J'ai vu que, enfin, ma journée, elle est refaite. C'est bon, je peux maintenant aller travailler tranquillement. Je n'ai rien à vous dire d'autre sur la journée. C'est, il y a eu des cours, etc. Mais voilà, c'était vraiment l'anecdote que j'avais envie de vous partager. Et euh... J'étais très très content de le, le croiser euh, comme ça, à l'improviste, euh, vraiment, quand c'est pas prévu et tout, euh, vraiment, euh, voilà, c'était la petite anecdote que j'avais vraiment envie de vous partager. En plus, comme il traçait vite, je me suis dit, ça se trouve, il va très très loin, il va partir, euh, je sais pas, genre euh, à quelques kilomètres, donc je, je vais arrêter avant. Mais heureusement, il s'est arrêté euh, pas très longtemps après, etc., et j'avais pas envie non plus de l'interpeller, genre, Oli Tu vois, crier comme ça et être là, enfin... Euh, ça fait bizarre, genre je pense que c'est strange, genre si tu appelles quelqu'un comme ça dans la rue et que tu cries son nom avec les gens autour, donc je me suis dit, bon, soit le destin fait qu'il s'arrêtera et je le rattraperai, soit non. Mais euh, vraiment, euh, super moment. Donc voilà, petite anecdote terminée. Je ne vous en reparlerai pas tous les jours, vous inquiétez pas, mais voilà, je vais vous la partager aujourd'hui. C'était la petite anecdote qui a refait ma journée. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.